Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. C'est Samira du blog artetuto.com et, et dans cette vidéo je vais réaliser une petite peinture aquarelle sans peinture aquarelle, c'est-à-dire avec des feutres écoliers. Donc je vais utiliser ces différents feutres que je vais diluer avec de l'eau et je vais utiliser différentes tailles de pinceau. Je vais utiliser ce papier aquarelle XL qui est un papier assez épais de 300 grammes et, euh, et donc, je vais couper cette feuille en deux pour réaliser mes petites cartes. Alors, je vais utiliser des, euh, des couleurs assez chaudes. Voilà. Alors, je vais commencer par les couleurs les plus claires et au fur et à mesure, je vais accentuer mes sapins. Alors, pour dessiner un sapin, soit on le stylise, c'est-à-dire on le réduit à une forme géométrique simple. Et ça, c'est quelque chose de très courant, de très classique. Ou alors, on le décompose en plusieurs formes géométriques. Et là, on peut intervenir avec des couleurs ou avec un dégradé de couleurs. Ou alors, on trace la structure, qui est le tronc, et on va dessiner, par exemple, les deux côtés du sapin, mais d'une manière un peu juste. Bon, c'est quelque chose qui se fait aussi très couramment. Ou alors, on va dessiner les branches, le feuillage, d'une manière un petit peu farfelue. Voilà. Bon, forcément, on efface ça pour qu'on voit un sapin un peu, un peu dense et très consistant. Ou alors, on dessine par exemple avec une ligne discontinue le tronc et on vient ici, on commence à dessiner des branches comme pour ici, mais d'une manière un petit peu déstructurée. juste qu'on respecte un petit peu la structure, c'est-à-dire qu'on doit quand même obtenir un triangle. Alors, je vais commencer mon premier arbre. Et pour cela, je vais représenter mon arbre avec des petits pointillés et je vais dessiner la structure avec des traits un peu déstructuré. Donc on doit obtenir une forme triangulaire. Voilà. je fais la même chose pour celui-ci Je viens par-dessus avec la couleur orange. J'humidifie tout ça. Et alors avec la couleur, je vais prendre du rouge. Maintenant, je vais reprendre de nouveau cette couleur et je vais retracer ici quelque chose de blanc atteint. Je vais faire la même chose ici. Voilà. voilà, de nouveau, je vais dessiner un sapin orange ici. Nous allons de nouveau en ajouter un ici et de nouveau remplir celui-ci. Non, je vais un petit peu adoucir celui-ci. Et alors, je vais mettre un peu de bleu ici. Ah, en fait, il est un peu mort, le feutre. Je vais quand même l'utiliser tout là. j'ajoute encore un petit peu de ce bleu bon même si ce n'est pas encore sec je sais que je l'abîme mais bon Alors je fais des mouvements comme ça, rotatifs, pour brouiller un petit peu le ciel. Et ça va aussi me créer une suggestion de nuages. Voilà. Et alors, je prends euh, la même couleur et je suggère un petit peu des petites bosses comme ça de neige. Alors maintenant on va juste travailler un tout petit peu les détails et on va poser des petites touches comme ça. donner un peu de contraste et ici, j'accentue un tout petit peu, ici. je fais la même chose pour l'orange. Vous voyez, j'incline un petit peu mon feutre pour avoir de grosses touches pour profiter de la largeur de la pointe. on va juste un petit peu accentuer certains endroits pour représenter le tronc. Je fais la même chose pour ici, mais je n'accentue pas trop pour suggérer l'éloignement, pour créer cette profondeur. Voilà. et Ici aussi alors je vais utiliser quand même un autre feutre orange qui a une pointe beaucoup plus fine et euh, cette diversité de pointes va me créer quelque chose de plus intéressant une richesse au niveau technique alors quand je vois que c'est assez contrasté je peux Revenir par-dessus avec de l'eau et j'adoucis mon trait. Voilà, je fais la même chose ici, j'accentue un tout petit peu. Alors rien ne vous empêche d'utiliser d'autres couleurs qui sont légèrement plus foncées que la couleur de base pour accentuer les contrastes. Je vais faire la même chose pour ici. Je vais juste un tout petit peu dessiner. Et je vais en mettre un petit peu ici aussi. Voilà. Alors, donc ici, ça a séché entre temps. Je vais ajouter un tout petit peu de bleu pour créer un peu de contraste. Vous voyez, je dessine un petit peu le ciel comme ça, avec des zigzags. c'est de représenter ainsi à leur mouvement des nuages plus ou moins cette fois-ci je vais utiliser un pinceau un peu plus euh, plus long et plus, plus large légèrement plus large et je vais adoucir tout ça J'humidifie un peu et puis après j'essaye de brouiller un petit peu les, les traits pour qu'ils ne soient pas trop apparents. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un morceau de papier papier toilette du sopana et je vais absorber un petit peu et ça va m'aider à créer un petit peu euh, comme des nuages comme ça voilà et je vais modifier tout ça pour ne pas avoir euh, des, euh, des formes assez cernées. Et ici, de nouveau, je vais retracer de la végétation, un peu de végétation. les contrastes ici. Ici, je fais la même chose comme ici. Et je suggère la base du sapin. voilà donc vous pouvez ajouter d'autres éléments vous pouvez ajouter aussi euh, si vous voulez vous pouvez suggérer euh, le, la lune ou bien le soleil et là vous ajoutez à ce moment là d'autres couleurs Pour l'instant euh, voilà on se, on, je vais me limiter à voilà et pour ici euh, ben, tout simplement je vais ajouter un peu de rose bon, le feutre il est un peu mort. Ça va. Comme quoi, ne jetez pas vos feutres euh, qui sont déjà euh, secs. Pou vous pourrez toujours les utiliser pour euh, d'autres euh, projets. Donc, vous voyez, le, la neige, vous pouvez la représenter avec d'autres couleurs qu'avec la couleur grise, bleue, etc. Donc, on va sortir un petit peu des couleurs habituelles, les sapins, des sapins orange, des sapins rouges, roses. Donc, essayez un petit peu d'inventer votre propre univers, vos propres couleurs. Un paysage un petit peu. Je dirais pas imaginaire, mais euh, légèrement, entre guillemets, surréaliste. Nous restons dans les couleurs d'automne, des couleurs euh, un petit peu orangées, euh, légèrement ocre. Voilà ce qu'il en est concernant cette petite aquarelle, j'espère que cette petite réalisation vous a plu et qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a encouragé à vous y mettre vous aussi, à tester vos feutres écoliers. Essayez d'expérimenter votre matériel même si ce n'est pas du matériel professionnel, euh, on peut toujours commencer euh, dans la peinture avec du matériel bon marché et puis au fur et à mesure développer sa créativité. Quant à moi, je vais essayer de nouveau de vous réaliser d'autres tutoriels de, dans ce style. Si ça vous plaît, mettez-moi un pouce haut, un pouce bleu et écrivez-moi en commentaire. Si ce style de, de tutoriel vous plaît, dites-le-moi en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels concernant le dessin, le coloriage, l'aquarelle, etc. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Merci.